Hello, bienvenue. Je fais une petite courte, une courte vidéo en fait pour vous partager ce que je suis en train d'explorer, d'expérimenter en ce moment avec, je dirais, la, la magie, la puissance de l'énergie de, de gratitude. Euh, je me trouve dans un lieu qui n'est pas super vibrant énergétiquement. Je vous passe les détails de toute l'histoire de comment je me suis retrouvé là. Et euh, voilà la phrase que je suis en train d'expérimenter de, pour essayer de. Transformer, transmuter ça tout en ayant du temps pour pouvoir travailler, faire ce que j'ai à faire. Et c'est, euh, ben, je remercie la vie euh, de m'avoir créé avec le pouvoir et la capacité d'auto-transformer, de transmuter, de purifier euh, les énergies qui sont autour de moi afin que je puisse vivre dans un lieu qui soit juste, respectueux, bienveillant pour moi, à la fois dans mon lieu de vie et dans mon lieu de travail du moment présent. Je vous laisserai la, la réécouter et ce qui se passe lorsque j'exprime cela. Je ne suis pas en lutte contre les énergies lourdes qui sont là. Je ne suis pas en train d'essayer de nettoyer euh, les énergies dans lesquelles je baigne actuellement. Euh, non, je suis dans une dynamique, une intention de gratitude, de remerciement, de m'avoir donné toutes les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir être dans un environnement sain et euh, respectueux, bienveillant envers qui je suis et ce que je suis. Par rapport à mon intégrité, mon âme, ma souveraineté. Et lorsque je dis cette phrase, il y a une joie intérieure, il y a quelque chose d'énergétiquement qui émane et qui se met en mouvement. Je, je ne cherche pas à la contrôler, je ne cherche pas à nettoyer à purifier, je suis uniquement dans cette intention de remercier parce que j'ai déjà toutes les ressources en moi pour être dans un environnement vraiment sain. Et euh, donc c'est l'exploration, la prise de conscience en ce moment que je suis en train de faire, expériences et ça rien que le fait de vivre cette joie en mm, exprimant ces mots cette attention à travers ma bouche ce souffle euh, ce, ces verbes ces mots et bien, rien que pour ça je suis encore en, en gratitude parce que c'est euh, ah, comment dire joyeux ça fait du bien donc voilà je vous laisse euh, euh, avec cela N'hésitez pas, à... je serai ravi Faites ce que vous avez envie de faire. Je serai ravi de, de, de lire et d'en de, savoir plus si vous aussi vous explorez euh, cette dynamique ou si vous avez testé, euh, expérimenté cette approche, cette relation à l'environnement et à la vie. Euh, sur ce, bah, merci de faire partie de, de ma vie. Merci à, à cette merveilleuse, douce et puissante énergie de la gratitude, et je vous souhaite une lumineuse journée. A bientôt, bye bye.